C'est ça en fait concrètement, c'est pour ça qu'il faut tout judiciariser, c'est parce que en judiciarisant, toutes les preuves se perdent, et la légère euh, allergie des femmes à la technique permet d'éviter qu'on lise des fichiers compromettants, parce que tout à coup on ne sait pas où cliquer, <rire> je l'ai vécu ça aussi. Hein. Alain Langlois, réalisateur, producteur de cinéma et scénariste, nous raconte son expérience lors d'un stage organisé par le Centre National du Cinéma visant à sensibiliser aux... Sexisme. Euh, alors, ce, que, ce qui est bien avec cet article, hein, donc que je vous mettrai en, en lien dans la description et que les monteurs euh, découperont afin de suivre la, la ma narration, c'est que il est, il est très bien structuré. Il commence par l'essentiel et l'essentiel avec ces turbo féministes, c'est toujours leur propre leur propre paradoxe. Hein. Donc, premier paradoxe, le président du CNC, Centre National du Cinéma, Dominique Boutona, est depuis quelques semaines mis en examen pour, pour viol. Ça, c'est magnifique. Et, et Alain l'analyse la, très bien, la langue l'anglois. Il dit qu'il a l'impression d'être au milieu de la pièce « Angels in America », qui raconte comment le dénonciateur le plus virulent des homosexuels à l'époque du maccartisme s'était retrouvé 30 ans plus tard, euh, avouant son homosexualité, car, car, une des premières victimes du, du, du sida. Alors Alain nous dit, lorsque l'automne dernier il reçut la notification de ce stage, hein, qui est une espèce de chantage opéré par le CNC. Vous savez, le CNC, c'est ce, pour nous, ça n'est qu'un logo en bas de certaines productions audiovisuelles, un petit peu comme tous ces logos que vous voyez en allant au cinéma, qui vous ennuient, que vous ne voyez que d'un œil, ou en bas de certains... Certains films ou certaines musiques, il y a le logo Skyrock, hein, qui déjà vous, vous dit à peu près à qui vous avez affaire. Pour nous, ce ne sont que des logos, mais pour eux, ce sont des budgets. Et ce sont des budgets sans lesquels certains films ne peuvent se, se monter. Et on, on sait que les films montés et produits par le... Enfin, euh, montés. Coproduits par le CNC ou sponsorisés par le CNC, je vous ai déjà dit qu'à chaque fois...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 sous découvert d'accueil de, de, de, de la différence et d'ouverture à la différence, prom promuvaient évidemment les, les saints piliers de la Sainte-Chapelle que sont le, le, le féminisme, le, le progressisme et l'accueil des, des migrants. Alors Alain Langlois a d'abord pensé, lorsqu'il lorsqu a compris le chantage opéré par le CNC qui conditionne désormais toute subvention publique à la à la participation à ce type de stage, il a d'abord pensé à un canular inventé par le site parodique Le Gorafi. Oui, alors, moi j'aurais presque voulu le voir filmer ce stage, hein, je vous ai déjà filmé un stage et j'ai déjà vidéoscopé le film d'un stage de réinsertion pour hommes qui avaient mis des baffes à leurs femmes, hein, j'en ai déjà... La vidéoscopie se trouvera liée dans le coin de l'écran. Mais non, non, ce n'était pas le Gorafi, c'était bien une initiative officielle décidée par le ministre de la Culture de l'époque et oubliée depuis, dit-il. Non, non, moi je ne l'avais pas oublié, Franck Riester, et par Dominique Boutonna, donc le fameux président du CNC mis en, mis en, en cause pour, pour viol. Euh, sous la pression de différentes associations féministes influentes, euh, notamment le tout-puissant collectif 50-50, dont un des titres de gloire, dit-il, est d'avoir obtenu qu'un film sur deux à Cannes, euh, dans les festivals du type Cannes, pardon, soit réalisé par, par, par une femme. Alors, à coup de séances rassemblant tous les 15 jours entre 40 et 50 personnes, une grande majorité d'hommes mais aussi quelques femmes, histoire de bien montrer que le harcèlement sexuel n'est pas l'apanage que des hommes, 1600 producteurs obligés d'ici la fin 2021 de se soumettre au discours culpabilisateur de l'association européenne contre les violences faites aux femmes et au travail. On se demande ce que l'Europe vient faire là-dedans, mais on imagine que dans le dans le dans l'intersectionnalité sous-jacente à toutes les féministes, il y a toujours il y a toujours l'Europe quelque part. Hein, C'est leur côté. Euh, euh, C'est l'orthodoxie libérale qui s'infiltre parce que j'imagine que les subventionneurs doivent, doivent être également subventionnés. Hein. C'est-à-dire que dans le mécénat de, de ces associations, il doit y avoir des gens qui profitent de l'amas capitalistique que, que permet la libre circulation des des gens et, et, et des marchandises. Euh, donc, 1600 producteurs obligés d'ici fin 2021, afin de bénéficier de, de, du sponsorat du mécénat du CNC, de se soumettre au discours culpabilisateur, je disais, de l'Europe. Seuls sont conviés les producteurs qui, on n'est pas à un cliché près, dit Alain, sont forcément riches et susceptibles d'abuser de leur, de leur pouvoir. Nous sommes tous des. Harvey Weinstein en puissance, bien sûr, dit-il avec, avec malice, les réalisateurs et les réalisatrices qui, c'est bien connu, euh, n'ont aucun rapport de séduction ou de domination avec leurs acteurs ou leurs actrices, en sont dispensés. Donc déjà, c'est merveilleux, on, on, en, on aurait osé en rêver, le CNC l'a fait, il y a déjà une discrimination, le chantre, le parangon de la non-discrimination discrimine déjà les gens susceptibles de de, de partie d'être forcé d'obtempérer à ces stages sur des critères en plus parfaitement subjectifs hein. c'est-à-dire c'est pas euh, vous ferez ces stages si vous avez été euh, condamné non c'est <rire> on décide que vous êtes assez euh, que vous portez assez bien et assez haut les couleurs de la masculinité pour euh, avoir besoin de l'émousser un petit peu hein, de de vous châtrer un peu on enchaîne alors sur de sympathiques réflexions comme « Pourquoi dit-on l'homme de Cro-Magnon et pas l'être humain de Cro-Magnon » Donc Moi, j'attends, hein, ça rime avec Cro-Magnon, j'attends le, le starter pack déconstruction. Peut-être Alain ne l'a-t-il pas noté, mais selon moi, ce mot a été prononcé pendant le stage. Stage qui débute par un speech où on explique le contexte. Les plaintes pour harcèlement sexuel sont en général classées sans suite. Bon, sans parler évidemment des innombrables plaintes qui n'ont jamais, jamais de preuves, qui n'ont jamais de preuves, qui n'ont jamais de témoins, qui n'ont jamais de, de, de, de photos, qui n'ont jamais d'enregistrements, qui n'ont jamais de, de textos ou des textos tronqués. Puis où l'on analyse les facteurs de risque, les tournages sont des lieux où règne la proximité des corps, où se confondent rapports personnels et professionnels et où existent les rapports de soumission entre assistants euh, et même cerise sur le gâteau des rapports, des relations de fascination intellectuelle. Merci, on était au courant. Ben comme me l'a dit mon Aurora homme, dans bah ben oui, qu'est-ce qui empêche Aurora d'être un homme après tout dans, un, dans une discussion récente que nous avions eue dans une dans une fournée précédente, il et j'étais d'accord avec lui. Il avait dit ben "Écoutez, si les rapports de fascination de soumission et de proximité des corps vous vous, vous, vous révulse ou vous effraye, ben ce que vous faites, c'est que vous ne choisissez pas une profession où les corps se dénudent et où le, les gens doivent se faire prendre devant une caméra par des réalisateurs. En fait, vous faites euh, comptable, vous faites chauffagiste, vous faites autre chose, d'accord et, et vous n'êtes pas obligé, en fait, hein c'est-à-dire que <rire> c'est marrant que les professions artistiques ne cessent d'attirer alors qu'elles seraient le... Le chantre du danger euh, incessant. Alors, euh, on était au courant, mais dit-il, pas l'animatrice qui ne connaît même pas les termes propres à la profession de cinéma et qui parle de chef de production plutôt que de directeur de production. Une erreur qui n'aurait strictement aucune importance, dit-il, si ce n'était la preuve que la dite animatrice n'avait aucune idée de la spécificité du mé des métiers du, du cinéma, des métiers choisis. Ah ben voilà, il le dit lui-même. Volontairement, par ceux qui les pratiquent et ou bien évidemment, rien un système de, de cooptation. Euh, et avec une grande ironie, il nous dit qu'il n'en est pas très autrement dans une grande administration ou une grande entreprise. Alors disais-je, Cro-Magnon versus euh, être humain de Cro-Magnon, euh, on laisse entendre que, les hommes, que ce sont les hommes qui ont construit les pyramides d'Égypte alors qu'en réalité, il y avait aussi beaucoup de femmes. Tiens, j'ai envie de dire un petit peu comme euh, sur le plateau d'arrêt sur image. Ah bon L'animatrice va donc va va-t-elle donc peut-être exhumer des documents attestant que les femmes ont participé à au au, au dessin à l'ingénierie entre guillemets ou même au, au montage physique des des des pierres je sais pas non non manifestement elle s'en dispense hein. quand tu es féministe tu n'as pas besoin de preuve on ne peut pas empêcher les gens de se mettre ensemble pendant un tournage de film mais ça n'est pas souhaitable d'ailleurs si un couple se défait c'est votre responsabilité de producteur de vous en occuper Euh, d'accord, alors, euh, l'interférence du producteur dans les rencontres au travail, celle-là, je n'aurais jamais osé en rêver, ni l'imaginer, c'est bizarre, donc euh, j'imagine que bientôt dans les entreprises également, quand, qui sont encore, je le répète, le lieu où les couples se font, hein. avant, je pense encore euh, statistiquement, on est sur le point, on est au point de convergence où la courbe des rencontres sur Internet va dépasser la courbe des rencontres sur, sur le lieu du travail. Mais c'est pour l'instant encore la façon dont les couples se font et dont, les, par voie de conséquence, les enfants se font. Hein. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas là si les gens s'étaient pas rencontrés sur le lieu de travail. Désormais, le producteur ou le PDG aura son, son droit de regard, hein. à défaut d'avoir un droit de cuissage, il aura son droit de regard sur les rencontres sur un lieu de, de travail. Et on imagine avec quels arguments il va convaincre les gens de, de ne pas se rapprocher. On imagine également avec avec quelle efficacité ça va marcher, sachant que le désir se renforce, hein, comme disait Corneille, le désir s'avance quand les fesses reculent, le désir ça, le désir se renforce par la barrière, c'est-à-dire par l'interdiction. C'est quand il n'y a plus d'interdiction que tout tombe. Hein, C'est le mythe de Tristan et Iseu, le seul moment où ils auraient pu, il s'est rien passé en fait. Euh, cela continue avec des témoignages filmés, il n'y a comme par hasard que des femmes, donc heureusement les noms ne figurent pas sous l'image, ce qui permet d'éviter de vérifier, ça c'est une technique de manipulation classique, j'en reparlerai dans, quand je, je raconterai les stages de développement personnel où j'ai été convié il y a plusieurs années, et où toutes les anecdotes un peu de, de super-héros auxquelles s'adonnait l'animateur slash gourou, il n'y avait jamais de nom ni de lieu qui aurait permis de trouver sur internet des, des preuves ou des témoignages, c'est toujours... La, alors, on va me dire, oui, c'est parce qu'elles ne veulent, veulent pas témoigner, mais non, elles étaient à visage découvert. C'est-à-dire, à visage découvert, donc, je n'ai ne, je ne, je pas de souci de masquer mon identité. Par contre, je mets pas de nom pour qu'on puisse vérifier. Hein. Je, je vous dis, ça, ça sent bon encore tout ça. Hein. Car il ne sera question, pardon, durant ces quatre heures, que de dénonciation, de poursuite et de procès. Une sorte de, ju de judiciarisation absolue de ces problèmes. on nous Parce que la, la justice, en fait, je l'ai compris récemment, on me l'avait dit, hein. On me l'avait dit, je l'avais entendu, mais j'ai compris qu'en fait, la justice, c'est vraiment l'œuvre de, de de, des femmes et de la pensée féminisée et où toutes les preuves se perdent. Hein, au début de mon procès, rappelez-vous, c'est moi qui portais plainte, c'est pas le contraire. Euh, les, les, tous les éléments vidéo qu'on avait apportés avaient disparu, euh, bizarrement, Alors, les avocates euh, soulevaient, enfin, pas soulevaient, mais jouaient avec leur, leur, dans leur poche, là, avec leur, ah ben non, j'ai pas la clé USB, donc évidemment, nous, on l'avait. Après, la greffière n'arrivait pas à lire un fichier vidéo, hein, donc euh, je sais pas, bah, on, a, on lui a montré hein, où il fallait appuyer, tu vois. C'est ça, en fait, concrètement, c'est pour ça qu'il faut tout judiciariser, c'est parce que en judiciarisant, toutes les preuves se perdent, et la légère euh, allergie des femmes à la technique permet d'éviter qu'on lise des fichiers compromettants parce que tout à coup, on ne sait pas où cliquer. <rire> Je l'ai vécu, ça aussi. Hein. Donc, on nous explique que le but est d'obtenir des condamnations, que la justice ordinaire est trop laxiste. Ouais, alors j'aimerais bien voir, hein. C'est n'est pas, ce, pas ce à quoi j'ai assisté. Blablabla, euh, bla bla, euh, mais qu'en revanche, au prud'homme, où règne le droit du travail, c'est le contraire, puisque c'est à l'accusé de démontrer qu'il n'est pas coupable et qu'il faut donc que les victimes s'y adressent car leur seul témoignage il suffit à condamner sans autre forme de procès voilà je pense que l'abs corpus romain peut se retourner dans sa dans sa tombe ou peut-être dans sa pyramide hein, dieu, dieu sait où il a été où il a été enterré le rêve de, des néo féministes de combat c'est en fait d'abolir la phase où la phase de, de, de, de justification la phase où le où le présumé coupable doit fournir des preuves de ce qu'il atteste, et en fait, sauter directement à la condamnation du présumé coupable sur simple dénonciation. Je, je vous laisse imaginer ce qu'il adviendra dans un monde où vous serez embastillé sur simple dénonciation. Ça s'appelle le totalitarisme, ça s'appelle les, les belles heures de, de, de, de l'armée rouge. Mais manifestement, c'est un idéal dont qu'elle qu elle pense souhaitable parce qu'elle s'estime toujours du bon côté de la porte, ou plutôt du bon côté du couteau. Euh, faudra voir, hein. je rappelle que la... La Révolution, c'est comme Saturne, ça finit par manger ses propres enfants, que les progressistes seront, je l'ai dit, les cocus du monde qu'ils contribuent à ériger. Donc en fait, tous ces gens voulant être euh, plus procureurs que le procureur, plus raides que la justice, et voulant faire embastiller leurs opposants idéologiques sur simple dénonciation, en fait finiront, finiront également embastillés par les enfants qu'ils auront engendrés, mais ils sont simplement trop bêtes pour le savoir, c'est ce qu'on appelle le, le syndrome de l'idiot-utile. Une sorte de mise en cause du contradictoire qui est la base de la justice depuis l'Antiquité. Ben oui, il a raison, évidemment, c'est la réflexion que quiconque de bon sens et avec un minimum d'épaisseur culturelle se, se ferait. Apparaissent d'ailleurs sur un écran euh, une salle de projection des diapos en PowerPoint qui nous font le portrait robot du coupable, un, un bon père de famille ou même un bon réalisateur. Il peut même être gentil et attentionné. Euh, les organisatrices ont déjà oublié que théoriquement l'ennemi pouvait appartenir aux deux sexes oui alors ça les féministes, c'était marrant euh, l'indifférenciation sexuelle disparaît dès lors qu'il faut trouver un coupable ou réclamer de l'argent souvenez-vous des Marguerite Stern qui, euh, qui ne cessait de, de déformer les pronoms afin qu'ils représentassent à égalité l'homme et la femme sauf quand elle demandait de l'argent et un logement, là, elle demandait à, à ses amis hommes hein, bizarrement c'était pas mes amis hommes et femmes c'est pareil avec les, les organisations féministes autour du divorce quand il faut demander de l'argent, on ne demande pas de l'argent aux parents d'eux, on demande de l'argent aux hommes. Eh bien là, c'est la même chose. Quand on dessine un portrait robot, ce n'est pas un visage neutre, hein, c'est forcément un, un, un homme. On pose des questions à la salle et certains des participants masculins, les plus jeunes en général, entrent dans une séance de contrition digne des plus beaux moments de la révolution culturelle. Euh, oui, bah, ils sont nés en fait, dans cette époque euh, psyrosée et donc euh, ils, se, ils ont déjà intégré la, une culpabilité immanente. Hein, c'est très grave et très triste. Euh, le plus solidaire de la lutte des femmes a déjà vu sur un tournage un, un homme, un technicien homme caresser le bras d'une serveuse à la cantine. Oui, très bien. Mais je propose, je propose de, ré, de réintroduire des, des bureaux de dénonciation anonymes, en fait, effectivement, pour les, les frottages de bras. Surtout que cette serveuse, encore une fois, ne pouvait pas se défendre, enlever son bras ou lui renverser son plateau sur la gueule. C'est toujours, c'est au, au titre de l'égalité. C'est vraiment obérer toute force vitale de la femme à se défendre de ces pratiques-là, et donc la, la, la résigner et la soumettre à un statut de mineur perpétuel qui ne peut se prémunir des attaques. Non, si on est égaux, alors ça veut dire que tu as le, la présence d'esprit, l'énergie, la force vitale et la répartie d'enlever de, ton bras, d'accord, et d'en remettre une. Hein. Mais non, tout ça, tout ça est trop juste, tout ça est trop simple, tout ça n'est pas assez déformé. Et l'animatrice de renchérir en expliquant que l'humour n'est pas une chose naturelle mais sociale. Euh, très bien, donc là c'est constructivisme, behaviorisme habituel. Tout est social, sauf évidemment les euh, ce qui est en leur euh, en leur euh, en leur faveur. Hein. Ce qui est amélioratif à leur rencontre, ce n'est jamais social. C'est une forme d'intelligence supérieure. Hein. Quand vous listez des qualités ou des surperformances féminines, comme par exemple leur surperformance à l'école. Ça n'est jamais social, c'est jamais parce que l'école est, est, est pensée pour elles, c'est parce qu'elles sont supérieurement douées pour l'organisation, la propreté, la mémoire et la restitution. Mais par contre, quand, quand c'est en leur défaveur, c'est pas de leur faute, c'est pas une infériorité congénitale, c'est social. Euh, enfin, on a droit à un quiz, faire du pied sous la table à son assistante, est-ce du harcèlement ou une agression sexuelle Alors moi, je vous renvoie pour ce type de quiz, on en a déjà fait un avec le cousin Léo de San Francisco, il est dans le coin supérieur droit de votre écran, nous y avons joué, je ne sais même plus si j'avais gagné ou perdu, enfin je vous y renvoie, regardez-le. Euh, on nous explique que les enregistrements clandestins sont autorisés, hein, donc euh, je, je ne sais même pas si sous la... Aux belles heures de la Stasi, les enregistrements clandestins étaient autorisés, mais là c'est parfait. Donc dès que vous parlerez à une femme sans témoin, et eh bien euh, les micros, enfin les iPhones vont être posés sur la table en évidence avec le, le, le petit témoin rouge, j'ai jamais fait, j'ai jamais enregistré, y a-t-il un témoin rouge quand on enregistre on, on ne sait pas, je pense que tout cela amène à, à un climat grandement pacifié et, et, et surtout pas euh, au complotisme, hein. c'est marrant, ce sont les, les, euh, ceux qui n'ont que le mot complotisme à la bouche, qui en fait érigent un monde dans lequel tout le monde complotera, sur tout le monde, via des enregistrements secrets. C'est beau, moi je trouve ça beau en fait. Un tel niveau de contradiction interne, c'est presque admirable, c'est du grand... Du Grand Mendès. Oh, à propos de Grand Mendès, ça serait pas le moment de se faire une petite page de... Toute première fois, toute toute première fois, toute toute... Ah non, désolé Jeanne, il y a une petite erreur de timing, il y a un anachronisme, c'est pas la première, c'est la dernière fois de 2021 que mes chatons pourront s'emparer avec leur offre VIP des cours du maître en interprétation en éloquence et le en discernement qui m'a à appris la fois suivante ça sera pas avant le printemps été 2022 alors en plus dans le contexte actuel qui sait si nous y arriverons tous vivants en attendant avant le 31 octobre minuit disais-je Profitez d'une offre VIP spéciale qui, en plus de vos contenus normaux, c'est-à-dire en plus de votre podcast VIP, en plus de votre séminaire VIP, en plus de votre étude de cas VIP, en plus de vos réductions, en plus de votre plateforme de discussion privée avec les autres membres, vous donnera accès tous les mois à un nouveau cours de ce fameux professeur qui m'a tant appris. Lien d'inscription à l'écran et euh, fin de l'offre au 31 octobre 2021. Après, bah, ça ne sera pas avant l'été prochain. Nous nous attelons à faire changer la loi afin que les agresseurs ne puissent plus s'en sortir. Oui, alors ça c'est très simple, hein, c'est toujours le, le, la stratégie du... Comment pourrait-on appeler ça la stratégie de la, de la coercition par le plus grand nombre, c'est <rire> quand nous ne gagnons pas à un jeu, euh, changeons les règles du jeu, mais surtout ne nous abstenons pas d'y jouer, ou ne, ne nous renforçons pas entre guillemets dans, no, dans nos défenses, non, changeons, le, changeons, le, changeons la règle. Hein. On fait pareil avec le, les chiffres du chômage, on fait pareil avec, le, avec les chiffres sanitaires. Euh, L'animatrice explique que Sandra Muller, célèbre pour avoir lancé le hashtag « Balance son porc », mais et aussi pour avoir été débouté et condamné pour diffamation vers la personne qu'elle accusait avait en fait raison très bien donc euh, la, la justice nous donne raison enfin euh, la, la, ju la justice fait son travail quand nous avons raison et tort quand et, et, et ne le fait pas quand quand quand nous avons tort donc c'est bien c'est c'est parfait euh, j'ai envie de dire euh, c'est oui oui à la limite euh, jouons à un jeu dont les règles évoluent sans cesse selon le score. C'est-à-dire, commençons une partie de foot, homme-femme, où au bout de 5 ou 10 minutes, quand les femmes seront à 10-0, ou plutôt à, à 0-10, eh on rajoutera des cages aux hommes. Hein. C'est-à-dire que côté homme, il n'y aura plus une cage, mais deux, avec toujours, toujours un seul gardien, puis après trois, puis après quatre. Et donc au bout d'un moment, bah, les femmes finiront par marquer des buts puisque le gardien ne pourra pas couvrir les quatre cages. C'est ce qu'on appelle réécrire les règles du jeu en cours de route. Pour arriver à la fin à l'égalité, hein, pour arriver à la fin à un 10-10 ou à un 20-20, euh, ben c'est la seule chose à faire. Hein, c'est la différence entre l'équité et l'égalité. L'égalité, c'est partir sur la même ligne de départ, mais tout le monde arrive pas en même temps. L'équité, c'est tout le monde arrive en même temps, et donc il faut truquer les règles pour ne plus faire partir les gens de la même ligne de départ. Alors, ces pas mon pignon sur rue, dit-il, dit Alain Langlois, elle sévise dans une institution publique importante, le Centre National du Cinéma. Donc on imagine que sans ces crédits, eh bien beaucoup de films tombent à l'eau. Et euh, conclut-il, à l'issue de cette matinée, pour vérifier qu'ils ont bien tout assimilé, les participants sont obligés de répondre à un questionnaire qu'ils doivent renvoyer, dans les deux mois, et personne n'est certain d'être reçu à l'examen, car j'imagine que le modus operandi de la correction est extrêmement flou et subjectif. Mon petit doigt qui me le dit. Quand nous avons fait, il y a six mois, le questionnaire de probité, le questionnaire d'égalité avec Léo, hein, celui qu'il avait reçu à San Francisco dans le chantre du progressisme, je vous avais dit... Je mets, je parie ma chemise que dans l'année à venir, ça arrivera chez nous. Voilà, voilà Votre youtubeur préféré avait raison et il est presque triste d'avoir raison sur ces sujets. C'est un petit peu comme le passe sanitaire pour circuler, là c'était l'utopie complotiste, puis c'était facultatif, et puis dans deux jours, ça sera obligatoire, et eh bien c'est pareil, la soumission quantifiée à la psyrrhose et aux, aux élucubrations et aux vitupérations féministes d'Amérique de, de l'Ouest, et eh bien ça met de moins en moins de temps à arriver, ce sont presque des paris gagnés à l'avance, j'aurais aimé me tromper, malheureusement, c'est pas le cas. Bref, voilà, l'anecdote la, de la semaine a été convertie en... C'est même pas une vidéo d'actu, c'est le partage avec vous d'un article qui vous serait peut-être passé inaperçu, qui serait peut-être passé inaperçu à vos yeux, pour me remercier de l'avoir... comme ça, euh, de l'avoir euh, trié et de vous l'avoir mis en avant, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir vrai, de voir bien sur ces sujets, et, et, et, et, et, de continuer à partager avec moi ce type d'article via les réseaux sociaux et de plus en plus asociaux. Allez, je vous invite à parcourir la, le, le, ma chaîne avec la vidéo que je suis en train de pointer là, du doigt, à ma gauche, à votre droite. C'est par là que... Ça continue.